Hello Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de caméras de surveillance. Et eh oui, on va parler de caméras de surveillance dans nos appartements en Airbnb. Est-ce que c'est légal Est-ce que c'est pas légal Qu'est-ce qu'on risque Voilà. Tu vois, je viens d'acheter ce type de produit que je viens de recevoir, qu'on va monter, bah, je pense, cette semaine. Donc, c'est un lot de deux caméras. Je vais t'expliquer pourquoi, d'ailleurs, j'ai acheté ça. Je vais te réexpliquer aussi une petite anecdote, Enfin, peut-être même deux anecdotes qui me sont arrivées eh bien, il n'y a pas très longtemps, justement, par rapport aux caméras de surveillance tu vas voir qu'il faut quand même être vigilant par rapport à ça mais que ça peut être comme être un, quelque chose de très intéressant et on va en parler dans cette vidéo et puis je vais te dire aussi effectivement où est-ce que moi j'achète mes types de caméras comment je les utilise et concrètement est-ce que c'est vraiment quelque chose de, de à faire ou pas faire on, on va vraiment voir tout ça dans cette vidéo mais juste avant je te balance le générique Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'active la petite clochette et comme ça, tu reçois deux vidéos par semaine, et oui, deux vidéos que je te partage sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartements. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite eh bien, deux formations gratuites qui vont te permettre de te lancer dans deux types de business et qui vont te permettre à toi aussi de démarrer dans le business, dans l'immobilier, sans crédit bancaire, sans apport et avec un retour rapide, en 30 jours, tu vas voir tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. C'est quand même juste incroyable. Eh bien, ça, c'est possible aujourd'hui et on découvre ça dans la partie description. Tu déroules et tu récupères ces formations totalement gratuites. Donc aujourd'hui, justement, on va parler de, de location courte durée. On va parler de surveillance de nos logements parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement et on se pose la question, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit Déjà, par rapport à Airbnb, c'est très clair. Airbnb aujourd'hui, alors Airbnb est un petit peu dans le même principe que finalement la législation française, voire même la législation, on va dire plus ou moins internationale, puisque en fait c'est toujours pareil, c'est toujours cette histoire de protection des données, notamment avec la CNIL, c'est-à-dire qu'on peut pas, comment dirais-je, filmer quelqu'un sans lui demander son consentement, on peut pas non plus conserver les images qui ont été filmées ou les vidéos. Bien entendu, sans son consentement, tout ça, ça me paraît, ça me paraît assez logique. Euh, donc comment ça se passe bah, Concrètement, ce que nous dit Airbnb, puis on va voir aussi la partie législation, puis je, je vais venir sur une anecdote qui m'est arrivée euh, il y a quelques temps, et que tu qui as bien, bien compris ce, ce qui est en train de se passer, et les risques surtout que tu, tu, tu peux avoir. Ce que nous dit Airbnb, c'est que très clairement, « Ok, tu peux éventuellement envisager de filmer, par contre, bien évidemment, pas dans le logement. » On soit très clair, « Pas dans le logement. » Mais tu peux filmer effectivement la porte de ton immeuble, la porte de ton appartement pour notamment eh bien filmer les personnes qui rentreraient dans ton logement. Donc ça, c'est toléré. Euh, par contre, tu dois le l'indiquer dans la partie description, mais également, tu as une, un petit, une petite case à cocher et tu dois absolument la cocher. C'est-à-dire que le voyageur va être informé lorsqu'il va valider sa commande, il va avoir un message en dessous qui va dire « Attention, vous êtes sujet peut-être à être enregistré, filmé, lorsque vous allez aller dans le logement de, euh, de ce host. » Par contre, bien évidemment, ce que ne tolère pas Airbnb, c'est que vous filmiez dans l'appartement, ce qui est juste euh, logique, euh, mais également que vous filmiez les, le, le public, en fait, enfin, que vous filmiez par exemple le voisin ou, ou par exemple des zones où il y a euh, je ne sais pas, la rue, tout ça, ça, ça, ça par contre, ce n'est pas du tout euh, toléré. C'est vraiment que dans un cas, parce que du coup, bah, si on élimine tous les endroits où on peut filmer, bah, les seuls endroits qui restent, c'est la porte d'entrée. Hein? Mais, il y a un mais, il y a quand même un problème. Il <rire> y a quand même un problème. Donc ça, c'est la partie Airbnb. Okay? Donc Airbnb, effectivement, va tolérer juste la partie, on va dire, quand le client rentre, où là, effectivement, tu peux... L'enregistrer. D'ailleurs, il y a des serrures. Tu vois, là, ça c'est pas du tout un principe de sérum. Il y a des serrures qui, effectivement, intègrent une petite caméra euh, dedans et qui filment le voyageur en train d'arriver. Alors après, honnêtement, je connais pas très bien ce produit-là. Je sais pas trop ce que ça vaut en termes de qualité. Euh, est-ce qu'on voit réellement des choses ou pas J'en sais rien. Ça permet notamment de déterminer bah, si euh, derrière, euh, euh, le voyageur est rentré avec plus de personnes que, ou, ou, ou si déterminé, ce a pas des fêtes. Tu vois, l'idée, c'est vraiment ça derrière. C'est éventuellement de déterminer s'ils étaient venus, s'ils avaient réservé pour deux, s'ils sont dix, euh, c'est qu'il y a un problème. Enfin voilà, euh, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de détecter une éventuelle fête. Mais bon, dans les faits, après, est-ce que toujours pareil, hein, parce qu'une fois qu'ils sont arrivés, s'ils si, si, si logent qu'une nuit ou deux nuits, euh, ça va être assez compliqué tout ça, parce qu'il faut être hyper réactif dans ces moments-là. Donc ça, c'est la partie Airbnb. Mais ensuite, on a la partie eh bien, légale, la partie euh, bah, légale en France, comment, comment ça fonctionne C'est très clair. Les parties publiques, tout ce qui est grand public, donc toutes les parties publiques, la rue, euh, des espaces communs, euh, tout ce qui est public en fait, euh, tout ça, eh bien il faut demander une autorisation à la préfecture. Donc là, ce n'est pas, pas du tout gagné pour toi. Par contre, ce qui peut se faire, c'est effectivement mettre des caméras dans une copropriété, puisque là, on n'est plus dans le domaine du public, mais on est dans le domaine du privé. Par contre, il y a quand même un bémol, il faut quand même qu'il y ait un interphone ou qu'il y ait un système qui filtre l'entrée. Parce que si effectivement, il suffit de pousser la porte pour rentrer, ça veut dire que finalement, le lieu, il est grand public. Hein Donc si par exemple, il y avait un hall, d'accueil et qu'il n'y euh, a pas de système de filtrage au départ, que est pas, on ne rentre plus dans le domaine du privé, on est encore dans le domaine du public. Là, tu es obligé de passer par une demande d'autorisation eh à la préfecture, et en plus, tu dois aussi le déclarer à la CNIL, bien évidemment. Après, il y a donc la partie privative. Donc là, effectivement, il y a un interphone, etc. Qu'est-ce que je peux faire concrètement Donc là, c'est pareil, il va très certainement y avoir des halls euh, des, des, comment dirais-je, des escaliers, etc, etc. Là, c'est très clair. Euh, tu dois demander impérativement l'accord de la copropriété pour installer une caméra. Tout simplement parce que, ça, la, la, on va dire, ce qui t'appartient à toi, que tu sois en sous-location ou au propriétaire d'appartement, ce qui t'appartient, c'est l'appartement, jusqu'à la porte d'accueil, euh, la porte de ton appartement, la porte d'entrée. Et tout ce qui est a à côté, ce n'est pas à toi. D'accord, C'est pas à toi. Hein, c'est comme par exemple les planchers qu'il y a entre ton appartement et l'appartement au-dessus, c'est pareil, c'est pas à toi. Ça appartient à la copropriété. Ton appartement, il a été délimité, donc tout ce qui est lié à ton appartement, tu fais ce que tu veux, mais tout ce qui est en dehors, tu ne fais pas ce que tu veux. Donc ça veut dire concrètement qu'il faut demander l'autorisation de la copropriété pour l'installer. Et autre chose aussi qu'il va falloir absolument que tu fasses, c'est que derrière, tu, tu seras obligé de filmer uniquement, uniquement ta porte. Hein, tu ne peux pas filmer euh, ou même si la caméra est légèrement orientée vers ton voisin, la porte du voisin, ce n'est pas possible, d'accord Puisque c'est le domaine privé et on n'a pas à filmer euh, tout simplement bah, d'éventuelles autres personnes qui, qui passeraient dans le hall. Imaginons, on reprend l'exemple, tu as un hall, d'accord Avant d'arriver à ton appartement, eh bien, tu ne peux pas poser la caméra de telle manière qu'on voit d'éventuelles autres personnes qui passeraient dans le hall pour aller dans d'autres appartements. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que la caméra pointe uniquement sur ton logement et il faut bien entendu l'accord de la propriété parce qu'encore une fois tu ne peux pas poser de caméra sans la validation donc en assemblée générale une fois par an comme quoi on valide donc ce type de caméra. Euh, on va venir sur l'anecdote aussi que je vais dire par rapport à ça. Euh, donc tu l'as compris, pas euh, donc dans le logement, on peut mettre en extérieur, mais sous validation donc, euh, de, la, de la copropriété, bien évidemment, enfin sous le, sous le vote de la copropriété, et on doit aussi bien entendu l'informer sur Airbnb, on doit le spécifier. Alors tu vas me dire, bah, Sébastien, je ne comprends pas pourquoi tu as acheté ça alors. Alors ça, alors déjà, si tu veux ce type de produit, si tu veux retrouver ce type de produit, je t'invite à aller tout de suite dans la partie description. Là, tu vois, c'est un lot de deux caméras. Ça coûte à peu près 80-90 euros, d'accord euh, Je crois que juste une caméra, ça doit coûter une cinquantaine d'euros. C'est pas cher du tout. En plus de ça, il y a une application. C'est juste incroyable. Tu peux, voilà, Ça se branche très facilement. Il n'y a pas de branchement à faire. Il y a juste un paramétrage en Wi-Fi. Donc, tu te connectes à ta box. Et d'ailleurs, on va en parler après de ça. Tu te connectes à ta box. Et c'est un petit système que tu euh, fixes et après ça se clipse dessus. C'est super simple, euh, ça détecte la nuit, c'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui passe devant, bah, automatiquement la caméra euh, se met en place, tu pas obligé de filmer tout le temps, ça peut filmer qu'à ces moments-là précisément, ça ne peut enregistrer qu'à ces moments-là précisément, et du coup, toi le lendemain, tu peux très bien, donc tout est sauvegardé sur iCloud, bien, bien, bien entendu, et le lendemain, tu peux tout simplement bah, visualiser euh, ce qui a pu se passer, et donc remonter des éventuels problèmes qu'il y aura pu y avoir, il y a aussi des alertes si la, si la, la caméra est débranchée, enfin... Vraiment, tu as tout un tas de, de choses, c'est vraiment, euh, vraiment top. Ça fonctionne sur batterie, et les batteries annoncent à peu près deux ans d'utilisation. Tout dépend de l'utilisation que tu vas réellement faire, mais si c'est assez intensif, c'est plutôt un an, mais on s'en fout une fois par an. Franchement, euh, c'est rien. Donc ça, petit produit que tu peux retrouver, je te mets le lien dans la partie description, tu regarderas, tu verras, ça devra plutôt te plaire. Du coup, tu vas me dire, bah ok, qu'est-ce que tu vas faire concrètement de ça Alors là, là nous, c'est dans un cadre bien spécifique, alors Déjà, j'en ai posé il y a de ça un an, je crois, justement, dans une copropriété. J'ai eu l'accord de la copropriété, C'est une petite copro. Et même eux se sentaient beaucoup plus rassurés qu'il y ait ce genre d'outil parce qu'on pouvait justement visualiser un petit peu qui rentrait. Donc, tu vois, ça rentrait vraiment dans un principe général. Par contre, tu dois le signaler sur Airbnb, mais tu dois aussi mettre une affiche. La CNIL recommande très clairement de mettre une affiche notamment pour rappeler le droit aux personnes, au droit à l'image, hein, euh, tout ça doit être clairement expliqué. Il y a un panneau spécifique que la, que la CNIL met à disposition que tu peux mettre et qui du coup va te couvrir et du coup, il n'y aura pas de problème. C'est pareil aussi. Alors normalement, si je ne me trompe pas, tu n'es pas obligé de prévenir la CNIL pour ce genre de choses puisque ça reste dans le domaine privé. Par contre, si tu archives des enregistrements, Là, tu es censé prévenir la CNIL que tu vas réaliser ce type de prestation, enfin ce type de d'action, on va dire. D'accord Donc là, nous, ce qui s'est passé dans un cas précis, c'est que j'avais l'accord de la copropriété, donc on l'a fait. Et dans l'autre cas, et pourquoi j'ai acheté celui-ci, c'est que là, en fait, on est dans, nous, on a récupéré un immeuble, vraiment un immeuble, et il n'y a pas vraiment de copro puisque l'immeuble nous appartient en fait. Et donc là, dans l'immeuble, bien évidemment, c'est ma propriété. Bien entendu, j'en fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de demander d'accord spécifiquement quelqu'un puisque c'est moi la copropriété, enfin c'est moi qui représente l'immeuble. Donc bien évidemment, on va le mettre du coup, on va le brancher. Donc on va faire tout ce que je t'ai dit. On va mettre le panneau. On va aussi, euh, comment dirais-je, euh, eh informer sur Airbnb par rapport eh bien, euh, au fait qu'il y a une caméra d'enregistrement. Et voilà, donc là, c'est vraiment le cas. Pourquoi je vais utiliser ce type de caméra et pourquoi toi, tu pourrais également l'utiliser mais il y a quand même attention, euh, il y a des points de vigilance parce que même si la caméra est éteinte, eh bien ça peut être ça peut être ennuyeux. Euh, moi, je suis allé sur une villa euh, donc en Thaïlande et d'un seul coup, je me balade. En fait, c'était il faisait noir et commençait à faire nuit. Puis je vois bien, euh, je vois bien des caméras. J'y attends. Euh, J'ai en fait, il y a une caméra quoi. Et après, Et enfin, fait, il y en avait d'autres, c'est-à-dire qu'il y en avait même dans le logement. Juste incroyable. Quoi. Le gars avait des caméras dans le logement, dans les parties euh, du salon, euh, du côté de la piscine. En fait, il y en avait un peu partout. Alors, pas dans les chambres, mais il y en avait quand même partout. Donc là, là j'ai eu le, le coup de sang qui est monté. Je me suis dit, là, c'est juste inadmissible. Euh, donc, je préviens Airbnb. Et euh, alors là, j'étais un petit peu surpris d'ailleurs d'Airbnb, parce qu'en fait, on voit bien Airbnb, euh, c'est un peu... Euh, en fonction d'interlocuteur l'interlocuteur sur qui tu vas tomber, euh, la réponse va être complètement... Euh, Rien à voir. Et je vais t'expliquer pourquoi par rapport à une autre anecdote. Du coup, je contacte le propriétaire. J'ai attendé. Euh, J'ai, c'est quoi ce truc là Donc il me dit, bah non, mais c'était spécifié dans l'annonce, etc. C'est pour prévenir d'éventuelles fêtes et tout. J'ai d'accord. Mais j'y moi là, euh, franchement, j'apprécie pas du tout. Il me dit, non, mais il me dit, euh, je n'allume pas. Elle est éteinte. Effectivement. Donc il y a des moyens aujourd'hui. Je voulais t'en parler aussi un petit peu. C'est qu'il y a des moyens aujourd'hui de voir. s'il y a des caméras. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe aussi des petits malins qui mettent des caméras cachées. Et là, pour les retrouver, c'est beaucoup plus dur. Parce que quand elles sont cachées, elles peuvent être cachées dans des lieux vraiment insolides des toutes petites caméras. Et ça, ça existe. Là, ça se voit, c'est assez visuel. Même celle que moi, il y avait dans, dans la villa, euh, on ne pouvait pas la louper. Hein. C'était une grosse caméra. Donc juste pour terminer cette partie-là, ce qu'il me dit, c'est que, bah, effectivement, il a un boîtier électronique qui était dans une chambre. Et il me dit, si vraiment vous n'êtes pas serein avec ça, je vous invite à le débrancher dès maintenant. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, je l'ai débranché. Bon, il me dit qu'il n'avait pas filmé et tout. Bon, j'espère, mais j'ai débranché. Par euh, moi, je voulais, je voulais absolument pas de ça. J'ai prévenu Airbnb et étonnamment, Airbnb m'a répondu que effectivement, c'était indiqué dans l'annonce et que le propriétaire euh, n'enregistre pas, etc., etc. Bon, j'ai trouvé un petit peu la réponse d'Airbnb un petit peu bizarre parce que euh, au contraire, ils auraient dû un petit peu plus investiguer. Mais bon, bref, parce que je vais t'expliquer une autre histoire qui m'est arrivée. Pour le coup, euh, là, c'était beaucoup moins, beaucoup moins drôle. Et du coup, euh, donc j'ai débranché, mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que de toute manière, toutes les caméras aujourd'hui, quasiment toutes les caméras, toutes ces petites caméras grand public là que je viens de te faire voir, ce sont des caméras qui fonctionnent en wifi. fi cest c'est-à-dire qui sont connectés à la box. Donc si à un moment donné, tu as un doute... T'es locataire, tu as un doute ou autre. Là, je te parle vraiment de partie locataire. Mais en fait, c'est assez simple. Il suffit de débrancher la box la nuit et, ou la journée, peu importe. Alors, t'as pas d'Internet, bien évidemment. Mais de toute façon, elles sont toutes branchées là-dessus. Une autre astuce aussi que je te donne euh, si un jour tu es, es en voyage et que tu veux vérifier si des caméras, c'est d'allumer ton Wi-Fi. Et généralement, euh, quand tu regardes les différents Wi-Fi qui sont disponibles, eh bien, tu vas retrouver des noms euh, qui sont assez équivoques. Euh, C'est-à-dire que ça va pas être des noms de box classiques, ça va être des noms qui sont généralement équivoques par rapport à des caméras. Et là, du coup, là, tu vois, ça peut te mettre en, en alerte. Tu te dis, tiens, c'est plutôt étrange. Pourquoi il y a ce genre de choses Autre chose aussi, une autre astuce que je vais te donner ici, c'est que es dans ce que tu fais si tu as des doutes, c'est que tu éteins toutes les lumières, tu lances, tu je sais pas, tu prends une pile électrique par exemple, ou tu prends, je sais pas, la, la, la, tout simplement la, la, la, la, le flash de ton téléphone et tu balayes dans les endroits euh, qui te semblent suspicieux. Et normalement, l'objectif si tu veux parce qu'il est forcément un objectif, et bien ça va faire un reflet. Comme si c'était une petite comme si c'était une petite glace et du coup, tu vas avoir un reflet. Et si tu vois ça, c'est que là, il y a forcément quelque chose derrière. D'accord Donc voilà, c'est des petits tips que je peux donner par rapport à ça. Si un jour, tu es en déplacement et que tu te poses la question, est-ce qu'il y a des caméras Eh bien, avec ça, normalement, tu devrais pouvoir le savoir. Et du coup, pour en venir justement à mon anecdote, euh, c'est qu'une fois, Airbnb m'a gelé, a failli me geler mon compte. Mon compte, on hein, parle pas que de l'annonce. Donc l'annonce, bien évidemment, suspendue, ça, c'était réglé. Et aussi, éventuellement, le compte, je reçois une après-midi, je reçois un message qui me dit… Voilà, euh, nous avons euh, été euh, alertés que dans votre logement vous aviez des caméras qui enregistraient à l'insu du voyageur. Là, je tombe des et je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire. Alors tu le sais, mes appartements, c'est pas moi qui les gère directement, c'est via ma conciergerie, donc forcément je suis pas dans quotidien. Donc j'appelle, euh, j'appelle euh, mon, mon, mon, mon city manager, je lui pose la question, etc. Mais je veux pas du tout. Il me dit il y a pas de caméra, il y a rien du tout en extérieur, il euh, y a rien, il y a rien nulle part en fait, il y, y a rien. Ben j'ai oui, j'ai moi c'est bien ce qui me semblait. Euh, on n'a jamais mis ça. Et du coup donc euh, je préviens Airbnb. Donc Airbnb a clairement mis l'annonce en pause et me demande des explications et des preuves comme quoi il n'y a rien du tout. Et donc j'appelle Airbnb et là je commence à avoir des informations. Et là qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent bah en fait déjà je voulais savoir qui avait dit ça. Et là je m'aperçois que c'est des voyageurs qui n'étaient pas les derniers dedans. Donc j'avais des personnes dans le logement, mais c'était des précédents voyageurs. Qui avait fait une fausse déclaration très clairement par rapport à ça et pourquoi Parce que bah ils voulaient tout simplement obtenir un dédommagement de leur euh, de, de leur réservation parce qu'il y avait eu un, un grief sur, sur sur sur quelque chose et du coup. Euh, par vengeance il hein, n'y a pas d'autre mot, par vengeance eh bien ils ont appliqué ce genre de choses parce qu'ils savent très bien que ça, c'est Airbnb est très vigilant par rapport à ça et ça a été le cas donc le lendemain, bah moi j'ai envoyé un mail très salé à Airbnb, un message très salé en disant que c'était juste inadmissible, euh, en disant que bah, déjà il y avait des locataires en ce moment dans le logement et que si c'était le cas, bah, je pense que auraient remonté l'information que j'invitais Airbnb à contacter les locataires en place pour vérifier ce genre de choses pour vérifier si ce qui était dit est vrai ou pas, et j'ai moi mon logement ça fait trois ans qu'il est sur Airbnb, il n'y a jamais eu problème, quoi. Vous n'avez jamais entendu de commentaires par rapport à ça. Donc moi, je leur dis, je leur dis là, c'est la parole euh, du, du voyageur contre la mienne. Et euh, qu'est-ce qui prouve Donnez-moi des preuves que le voyageur, effectivement, a vu ce genre de caméra dans le logement. Et là, ben, bien entendu, il y avait silence radio. Et donc, Airbnb s'est excusé. Il m'a dit, oui, effectivement, je pense que c'était une dénonciation euh, calomnieuse. Et moi, je, franchement, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a tué, quoi. Je me suis dit, putain, en fait, euh... Euh... Tu, tu, tu vois, ça, ça part vraiment dans tous les sens, quoi. Parce qu'une simple dénonciation, et limite, ton compte va être gelé, quoi. Euh, donc, c'est pour ça que les caméras, il faut être super vigilant. Si vous en mettez, vous avez intérêt à bien faire les choses, pour ne pas vous retrouver dans une histoire euh... accadabrante, je vais y arriver, abracadabrante, ça y est, je vais y arriver, je vais mettre les bons mots et qui, du coup, vous mettraient dans des situations juste pas possible. Surtout, je vous le dis, en ce moment, je partage ça avec vous, Airbnb, très clairement, aujourd'hui, n'hésite pas à vous mettre les annonces en pause et n'hésite pas aussi à geler les comptes s'il y a le moindre problème. C'est terminé, next. Donc ça, soyez super vigilants, il faut vraiment être au taquet en ce moment. Euh, J'en parle déjà pas mal de fois sur, sur, sur YouTube, mais euh, je vous le redis ici, c'est vraiment quelque chose, vous devez être super vigilant. Voilà, on a terminé les amis pour cette euh, présentation de caméras et les caméras surveillance dans nos appartements Airbnb. Je t'invite dès maintenant à laisser le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Et puis, je t'invite aussi eh bien, à laisser tes commentaires. N'hésite pas à commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, si tu as eu des histoires par rapport à ça, ou si tu en as déjà installé, et voilà, ça peut être toujours intéressant d'échanger par rapport à ça. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.